Bonjour Cynthia Fleury, ravie de vous avoir avec nous pour nous parler d'un livre que vous avez écrit en 2020 aux éditions Gallimard qui s'appelle Sigilamère. la mer. Alors euh, on veut faire une petite bio de votre parcours. Donc vous êtes titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. Vous êtes titulaire de la chaire de philosophie à l'hôpital GHU de Paris, psychiatrie et neurosciences, et vous avez édité entre autres, donc chez Gallimard, Sigilamère en 2020. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose Non, non c'est parfait. <rire> Alors voilà, on va parler du ressentiment, et je voulais vous demander, qu'est-ce que le ressentiment Alors moi, quand j'ai lu le livre, euh, j'ai relevé euh, des termes comme discernement. Mmh. Euh, le groll, mmh. dissimulation derrière un masque pour se soustraire à ce qu'il croit être la force ou le désir de l'autre, identité arrogante, rancunière, hostile pour se défendre de sa fragilité, production de non-solution. Mmh. En quoi c'est un trouble narcissique ah oui. ah, Tout ça est très très juste. Alors rapidement, groll, c'est la, la, la notion euh, que pose euh, Max Scheller qui a écrit un livre autour du ressentiment très important qui s'appelle L'homme du ressentiment. <coughs> et on est dans les années 10-20-1919 euh, euh, et il vient expliquer justement comment c'est ce grondement intérieur, cette rumination. Le terme Nietzschéen est un terme de rumination. On, on pourrait le dire de façon un peu basique, ce qu'on n'arrive pas à digérer, ce qui nous reste sur le, le ventre. Euh, donc on, on voit très très bien comment tout d'un coup, voilà, c'est pas simplement le passage. Parce que ça, les émotions, traverser des émotions de colère, traverser des émotions d'envie, traverser des émotions de peine, de tristesse, de jalousie, que sais-je. En gros, toutes les passions tristes, tout le monde voit ce que c'est, c'est bien normal, etc. À partir du moment où on traverse, je dirais tout va bien. Le problème du ressentiment, c'est quand tout d'un coup, non, on n'est pas, pas simplement dans la traversée, on est en fait enquisté on est piégé dans cela, on y revient en boucle, on n'arrive pas à en sortir et à un moment donné, ça vient colorer absolument tout notre rapport au monde. Et pourquoi la question du discernement est importante Parce que ça vient atteindre la question du discernement, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une habilité, dans une faculté de juger digne de ce nom. On va commencer à produire du dénigrement en pensant que c'est du jugement, de la faculté de juger et du discernement, alors que c'est précisément déjà quelque chose qui est biaisé par la passion triste. Et donc c'est terrible, parce que bien évidemment on se nourrit tous d'un juste discernement, c'est ça la bonne santé, et là on s'alimente soi-même à quelque chose de pervers, et, et donc c'est très compliqué d'en sortir euh, le ressentiment, surtout que plus on entre dans le ressentiment, plus souvent, on fait connaissance aussi avec le déni de ce ressentiment, avec la capacité d'auto-justification, victimaire, etc. Donc c'est un mal, euh... oui, c'est un, euh... un adversaire coriace. Vous parlez d'un inflammable. <rire> oui, parce que c'est quelque chose euh, beaucoup d'ailleurs, les patients le, le, le, le disent, ils disent c'est plus fort que moi, c'est malgré moi, euh, comme si c'était quelque chose d'épidermique, donc c'est de l'ordre d'un débordement émotionnel, c'est souvent, si on devait, ce serait intéressant d'ailleurs de voir neurologiquement qu'est-ce qui se passe, euh, et chimiquement dans le cerveau qu'est ce qui se passe même en termes de décompensation etc qu qu'elles sont les zones qui s'activent ou ne s'activent plus parce que c'est évident que ça a un impact physiologique euh, fort donc euh, euh, donc voilà donc ça c'est euh, euh, on voit très très bien qu'ensuite si vous voulez c'est c'est là c'est sourd et effectivement on ne sait jamais quand ça peut partir mais euh, c'est extrêmement, c'est comme si, si vous voulez, c'était une, euh, on pourrait le dire autrement, on parle beaucoup aujourd'hui d'hypersensibilité. La sensibilité est une intelligence, hein, c'est une, une esthétique, euh, donc c'est une intelligence du réel. Là, pour le coup, pareil, euh, on, on, on vient taper sur la qualité de la de la sensitivité, comme si la sensitivité ne faisait que mal. Mmh. Alors que la sensitivité, c'est euh, voilà, on attrape le monde dans sa diversité. Là encore, pareil, euh, on a une, une sensibilité qui ne peut plus nous, nous, nous nourrir parce qu'elle n'est que douloureuse. D'accord. Quand euh, on a donné les caractéristiques des personnes qui sont atteintes de, de, de ce ressentiment, euh, comment se comportent-elles dans la vie Parce que finalement, elles ont, un, elles ont un déni de cette réalité. Ça veut dire pas, en toutes, fait, hein, pas toutes, pas heureusement. Toutes. Non, okay. non, pas toutes. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que ça rentre. La réalité ne doit plus être telle qu'elle est, mais elle doit oui. rentrer oui, oui, c dans... C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de schémas. Heureusement, il y a toute une variété, tout un spectre d'un ressentiment très puissant à, euh, oui. à un ressentiment plus léger, plus facile, euh, avec un individu qui a conscience de ce ressentiment, qui en a marre, qui voudra en sortir mais qui est rattrapé par le ressentiment. Donc, et là bien évidemment c'est pas du tout la même chose parce que là on peut, euh, un individu qui a déjà conscience et qui est en réflexion sur son propre ressentiment, euh, c'est déjà un pas ô combien, euh, ô combien précieux. Mais c'est vrai qu'après les, les les, les, les personnes vont avoir un certain. Alors, comme une structure paranoïaque, si vous voulez, les structures paranoïaques, ce sont des structures qui. Euh, tout est signifiant. Et tout est biais de confirmation, donc tout vient valider le fait qu'elles ont bien raison d'être, entre guillemets, paranoïaques. Le ressentiment, c'est une structure paranoïaque et donc c'est pareil. Tout vient bien valider que vraiment, euh, ce monde est injuste, c'est moi la victime. Euh, euh, je, je, je, voilà, on ne peut compter sur personne, ça ne fonctionne euh, pas. Ne fonctionne pas. Et, et, et le problème, c'est qu'on ne peut pas tellement nier ça. Je veux dire, si on regarde par une focale le monde, le monde est injuste, oui. le monde ne fonctionne pas, enfin, je veux dire, voilà, mais, euh, mais là, tout, mais, mais, mais par ailleurs, il, il fonctionne aussi, donc tout dépend, le, le oui. biais, donc c'est toujours le, le, le problème, cest à que vous avez, et c'est pour ça que c'est aussi un trouble narcissique, parce que c'est aussi un, trou, un trouble égocratique, c'est-à-dire que vous êtes en boucle, en fait, sur votre sujet, sous couvert de ne pas y être, et c'est un trouble narcissique souvent, parce que souvent, au départ du ressentiment, il y a quelque chose qui est une, une, blessure, une narcissique blessure narcissique, forte, oui. oui. Alors, quels seraient les antidotes au ressentiment J'ai lu dans votre livre qu'il faudrait être capable de discernement, donc la capacité à ressentir pleinement, sans confusion. Il faudrait être généreux. <rire> le don, alors moi, ça m'a fait penser au livre d'Eric de, Fromm, euh, oui. qui s'appelle « L'art d'aimer », et qui parle de cette façon de donner quand on est, on est plein d'un amour, on le donne euh, voilà, sans, euh, comme ça, de façon euh, très généreuse. Vous parlez du pouvoir de l'oubli et oui. de l'humilité. Oui, alors... Tout ça, c'est des, des, des, effectivement des pistes. Je dirais, pour la première piste, et qui est sans doute la plus importante, c'est de, de basculer dans une, dans un, dans une action. C'est-à-dire, malgré tout, de voir comment on peut extraire le, le sujet du pâtir du ressentiment et comment on peut restaurer chez lui même une... Une micro-puissance d'agir, voire une puissance d'agir tout court. Parce que dès que l'on met de l'action, dès qu'on remet de l'agentivité et bien évidemment du sentiment de cette euh, positif, enfin pas positive, mais en tout cas pas immédiatement d'auto-dénigrement de cette agentivité, donc il faut quand même que le sujet ne soit pas immédiatement en train de dire « oui, je suis en train de faire, mais ce que je fais, c'est nul mmh. » ou « ça ne voit rien » parce que de fait, il mmh. faut, faut un oui. tout petit peu de voilà. temps entre oui. le oui. jugement et le oui. faire. Mais vraiment, euh, re, euh, tout faire pour remettre le sujet sur sa route d'agentivité, ça le protège… Déjà, ça commence déjà à le reprotéger euh, du, du ressentiment. Et ensuite, effectivement, il y a toute une activation de vertus particulières. Alors ça, c'est quand on est tourné vers le travail sur soi, la psyché, etc. Mais bien évidemment que ça n'empêche pas par ailleurs, et, et souvent, c'est ma thèse, hein, de dire que précisément, euh, le ressentiment ne nous donne pas la capacité psychique d'avoir la juste traduction politique pour agir dans le monde politiquement de façon positive. Mais sinon, bien évidemment, que collectivement c'est important de former des collectifs d'aller sur le territoire du politique etc qui n'est pas le territoire psychique mais la question c'est de comprendre que très souvent pour aller correctement et de la manière la plus efficace sur le territoire politique ben souvent, hélas, il faut avoir restauré quelque chose psychiquement. Et donc, en fait, ce n'est pas qu'on psychologise, si vous voulez, euh, c'est que en fait, les êtres ont des régimes de vérité et, et, et d'action et de, et, et de vécu qui ne sont pas au même endroit. Et, et vouloir croire que, tiens, les ressentis psychiques, ça se situe au même endroit que les vécus politiques, etc., c'est faux. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre et de remettre un peu chacun dans, dans son couloir pour euh, qu'au contraire ça, ça dialectise et ça s'articule de façon un peu féconde. D'accord, ok. Donc pour, pour sortir du ressentiment finalement, ça reviendrait donc à trouver une énergie de vie, un élan pour sortir de la, de la réaction et aller dans l'action, en fait. Oui, et puis alors, le, le, alors après, souvent, voilà, c'est facile. C'est toujours assez simple, théoriquement, de dire les choses. Ensuite, c'est comment est-ce que soi-même, on a encore un petit peu de force à activer Est-ce qu'on va avoir la chance de rencontrer des tiers résilients, comme dit euh, Cyrulnik et d'autres C'est-à-dire, des, des, des, des, voilà, des de de, et voilà, et de d'activer ce, ce qui s'appelle l'intersubjectif. Le, le, le, tout ce qui se passe entre les sujets et cette qualité relationnelle aux autres qui peut nous aider euh, à, voilà, à activer ça peut se jouer avec un rapport avec le vivant il y en a beaucoup qui se ressourcent en faisant une reconnexion à la nature, aux éléments à la vie, aux vivants et pas aux humains euh, vous voyez donc il y en a d'autres qui, qui refont lien par la puissance de l'œuvre par la sublimation culturelle euh, d'autres par le rire euh, D'autres par le sport, c'est-à-dire par une espèce de convocation mmh. du corps, parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans euh, l'action voilà, politique, le sentiment de puissance, ben ce n'est pas grave. On peut peut-être restaurer un peu d'agentivité par le simple fait de marcher, le simple ouais, fait de, de se mettre en, mouvement, se mettre en, en fait. mouvement, parce que c'est comme ça. Nous sommes des corps. Mmh. C'est terrible à dire, je suis la première à être <rire> en détresse de, de <rire> cela, mais il s'avère que nous sommes des corps, et donc il faut préserver cette énergie vitale, et cette énergie vitale, elle, chez, chez, chez l'humain, elle se préserve aussi par l'activation de la pensée. D'accord. Dans la seconde partie du livre, on passe du ressentiment individuel au ressentiment collectif. En quoi le ressentiment caractérise-t-il notre époque Alors, alors aujourd'hui, en tout cas, on a un grand retour ressentimiste, et... Euh, et pour le coup, il, il, il caractérise toutes les grandes époques, le ressentiment, toutes les grandes époques, à un moment donné, qui sont, euh, encore une fois, activées collectivement par des passions tristes. Alors, pourquoi aujourd'hui Parce qu'on pourrait se dire, mon Dieu, dans un monde euh, voilà, d'abondance, ou en tout cas, parce qu'il y a un, malgré tout, il y a un grand retour, on le sait, des inégalités socio-économiques, parce qu'il y a aussi un grand panoptique, donc ça c'est pas la question des inégalités économiques c'est le panoptique le panoptique généralisé qui fait que chacun voit chacun donc chacun est dans le comparatisme permanent le, le, le, la rivalité mimétique de, disait René Girard et donc ça c'est quelque chose de très typique des démocraties et qui n'a rien à voir pour le coup avec la réalité des inégalités euh, parce que de toute façon euh, même sans immensité d'égalité il suffit d'une petite différence et d'un ressenti d'inégalité pour que euh, la, la, la, la chose s'enclenche. Donc, euh, voilà, donc on est voilà, déjà deux, une, une réalité, c'est vrai, matérielle, socio-économique, d'un retour des inégalités et puis un comparatisme, un panoptique, une rivalité mimétique très très très forte, un sentiment aussi euh, d'accélération euh, de la vie, des outils. Et donc, euh, ces, ces accélérations font aussi que c'est plus difficile euh, d'appréhender le monde, d'avoir un vécu de ce monde, de pouvoir le digérer, parce que nous sommes tous dans des, des formats de, de cinétique, comme ça, de vitesse, mais de la vitesse qui ne nous permet plus de nous nourrir également aussi de, du monde. Du monde, tout simplement. Alors, on va finir notre petite interview avec une, avec une citation de Franz Fanon qui dit « Dans le monde où je m'achemine, je me crée. » Interminablement. Oui, je trouve que c'est une phrase magnifique. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, Fanon, c'est bon, un auteur important qui est un auteur un peu comète parce qu'il est mort très jeune, un psychiatre qui est lui-même sa vie traduit quantité de postures par rapport à la question du ressentiment, la posture du soin mais aussi à un moment donné la posture de la militance, mais aussi éventuellement à un moment donné quid de la violence par rapport à ça. Donc c'est vrai que c'est un personnage assez extraordinaire, assez symptomatique comme ça, parce qu'en lui, il, il montre différents destins euh, que le sujet peut convoquer, peut mettre en place pour résister, pour lutter, pour dépasser ou pour sombrer dans le ressentiment. Merci Cynthia Flori pour cette interview.